Donc, comme on a vu tout à l'heure, on va, au niveau des extensions, donc on va pouvoir les insérer entre un niveau 2, entre un niveau 3 et un niveau 4. Donc, comme c'est représenté sur le schéma, c'est pour ça que je vous disais que l'on peut considérer les extensions comme des protocoles de niveau 3,5. Alors, 3,5, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils seront invisibles du cœur de réseau. Ça sera vu comme des, des protocoles de niveau supérieur. Et ça sera visible simplement pour le destinataire du paquet qui devra faire des traitements avant d'arriver vers son, son niveau 4. Donc ici on a un exemple classique de paquet, hein, le plus standard possible, avec un en-tête IPv6 suivi d'un en entête euh, TCP et ensuite des données. Donc on peut s'amuser à faire des choses un peu plus compliquées, par exemple rajouter une extension, on va aller voir tout à l'heure, euh, de routage. Donc dans ce cas-là, dans le champ next hop, je mets routing et j'ai un champ aussi next hop au niveau de mon extension dans lequel je mettrai le prochain protocole donc dans, dans ce cas-là TCP. Le champ routing aura aussi sa longueur ce qui me permettra donc de, de pouvoir le traiter ou l'ignorer suivant des bits qu'on aura mis au niveau des, des valeurs des, des extensions. Alors on peut après s'amuser par exemple à rajouter derrière un champ fragment routing un champ de fragmentation, ainsi de suite donc champ de fragmentation, ben, ça sera l'extension qui contiendra les informations qu'on a retirées au niveau de, de l'entête IPV4 pour, pour faire la fragmentation alors pourquoi c'est mieux de passer en extension plutôt qu'en qu option bon, on va le voir sur, sur un exemple ici, où vous avez une machine A qui veut parler avec une machine B et l'on a Ce que l'on impose, c'est de passer par un routeur R1. Pour une raison ou une autre, on voudrait imposer euh, le passage par R1. Donc en IPv4, c'est possible. Qu'est-ce que je fais en IPv4 Je fais un paquet et un entête de paquet dans lequel je mets un champ option. Donc au niveau de l'entête euh, obligatoire, je mets comme destination R1. Et au niveau de mon option, je mets la liste des routeurs que je veux traverser. Donc des routeurs suivants. Là, on pourrait mettre R2, R3, R4, ainsi de suite, jusqu'à B. Ici, bah, juste après le routeur R1, on va vraiment vers la destination. Donc, on envoie le paquet. Le paquet est vu par tous les routeurs intermédiaires comme un paquet avec option. Donc les, les messages des paquets vont être envoyés à la carte supervision et donc freiner dans leur traversée dans tous les routeurs intermédiaires ensuite on envoie le paquet à R1 donc R1 détermine, voit aussi qu'il s'agit d'un paquet à option, l'envoie donc à un traitement euh, exceptionnel et là va découvrir qu'il s'agit de son adresse et donc dans ce cas là, qu'est-ce que l'on va faire Eh bien on va commuter des adresses, et donc prendre celle que l'on pointait dans la champ option, c'est-à-dire B, le mettre à la place de la destination, et R1 qu'on avait ici, on le met dans les options, et on dit qu'on l'a passé. Donc ensuite, on continue à émettre le paquet sur le réseau, et là, même chose, on va avoir un traitement spécial, qui va être fait par tous les routeurs intermédiaires, jusqu'à ce que l'on arrive à la destination. Donc là on a freiné notre paquet dans tous les éléments du réseau à cause de l'utilisation des options. Alors, en V6, comment on va faire? Ben, on va traiter le problème de manière différente. C'est à dire que ici j'ai mon entête de type fixe IPv6, et en fait, qu'est-ce que je dis ici? C'est j'envoie un paquet R1 et après je vais avoir un protocole qui va être donc le protocole de routage de source routée, extension de routage. Donc, j'envoie à R1, donc là, c'est conversation normale, émission normale de paquets vers une destination, donc aucune exception ici au niveau des routeurs, tous les routeurs vont passer à un, un paquet de niveau 3 qui contient des données, et ces données, bon, ce sont des, des protocoles, et sont produits par des protocoles de niveau supérieur. Donc, on arrive à R1, R1 reconnaît son adresse IP. Et donc, qu'est-ce que fait R1 maintenant bah, C'est envoyer le paquet à l'entité protocolaire de niveau 4 qui va traiter les données. Donc, l'entité protocolaire de niveau 4 est identifiée ici comme étant routage. Donc, on envoie un routage. Et que va faire routage Eh bien, routage va inverser les adresses. Et ensuite, on va envoyer le paquet vers la destination donc B donc qu'est-ce que l'on a fait ici Eh bien on a rendu invisible on a banalisé le traitement dans ces routeurs intermédiaires le seul routeur qui va ralentir le paquet c'est le routeur R1 mais c'est normal puisque là on a un traitement particulier à faire donc ça c'est la théorie et vous voyez que là ça marche parfaitement parce que notre paquet est un paquet banalisé alors, ça marche tellement bien qu'on a maintenant interdit l'usage de cette extension. Alors, pourquoi? Ah, parce que, supposé qu'on ait par exemple un réseau, donc j'ai un routeur ici, j'arrive sur un réseau radio, c'est plus rigolo, vers un mobile. Donc on va appeler le routeur qui est derrière cette euh, réseau radio R1 et ici j'ai B et donc je vais faire un paquet mettons de A vers R1 et ici je mets une extension routage alors contrairement à IPv4 je n'ai pas de contrainte de longueur, je peux utiliser toute la taille de mon paquet pour le faire et ici je vais mettre donc euh, B R1, B, R1, B, R1, et puis ici un petit protocole de niveau 4 pour faire joli, sur lequel j'ai pointé. Donc qu'est-ce qui va se passer Eh bien, je vais émettre mon paquet, mon paquet donc va se retrouver à R1, et R1 on dit il faut l'envoyer à B. B dit qu'il faut l'envoyer à R1, R1 dit qu'il faut l'envoyer à B, B dit qu'il faut l'envoyer à R1, ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce que j'ai créé ici C'est un duplicateur de paquets. Donc, mon attaquant ici envoie un seul paquet sur le réseau, et ce ping-pong entre les deux fait que l'on va générer, on va multiplier par euh, 5 ou 6, même pouvoir plus, hein, puisque c'est mettre... Euh, donc plusieurs adresses IPv6 dans 1500 octets donc vous pouvez en mettre beaucoup donc on va en plus du traitement que l'on va infliger aux routeurs et aux stations on va donc émettre beaucoup de, de paquets sur le, sur le réseau donc ça évidemment c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir dans l'internet des endroits où on peut à partir d'un seul paquet émis en produire beaucoup d'autres parce que ça c'est une voie pour des attaques par déni de service alors c'est dommage parce que l'option mobilité, c'est quelque chose de, enfin l'option routage, c'est quelque chose d'important pour la mobilité. Alors on va voir rapidement, hein, vous verrez ça en cours euh, plus en détail avec euh, Jean-Marie Bonin, mais en gros vous avez en mobilité, vous avez ce qu'on appelle un correspondant de note, c'est-à-dire un, quelqu'un qui veut vous joindre. Alors vous? vous êtes soit sur votre réseau fixe, c'est-à-dire qu'au niveau du DNS, on a enregistré cette adresse avec votre nom de machine, mais vous avez le droit aussi de vous déplacer et d'aller sur un autre réseau. Donc, par exemple, supposons qu'on ait une phase de mobilité. Donc le problème, c'est, vous vous rappelez, une connexion, c'est identifié par cinq valeurs, Adresse source, adresse destination, port source, port destination et protocole. Donc, supposons que j'envoie ici un message, donc quand je suis là, pas de problème, je réponds. Maintenant, quand je ne suis plus là, je me suis déplacé, bien, ce message-là pourra être intercepté par un élément qu'on appelle un home agent et qui sera capable de gérer mon adresse à ma place. Alors avant, après mon déplacement, j'ai envoyé ici un message particulier que je peux chiffrer, authentifier, qui s'appelle un binding update où je vais donner mon adresse temporaire. Donc l'adresse permanente, c'est ce qu'on appelle la home address et l'adresse temporaire, c'est ce qu'on appelle la care of address. Donc j'envoie ça. Alors maintenant, le paquet que j'ai émis, et eh bien ce qu'on peut faire, c'est le tunneler, et donc l'envoyer, donc un paquet de home agent vers care of address, donc ça c'est un paquet IP, dans lequel je remets le paquet IP de correspondent node vers home address. Donc de cette manière là, je vais pouvoir l'envoyer ici, et la machine qui a bougé pourra toujours, identifier le paquet grâce au, au madresse alors ça c'est quelque chose qui est simple à faire, on fait des tunnels mais on peut essayer d'optimiser en disant bah, c'est idiot que le correspondant émette toujours vers voilà, mon adresse, on voudrait que le correspondant envoie directement l'information ici, alors c'est pas quelque chose d'immédiat et d'évident à faire, mais supposons que maintenant que j'ai reçu le premier paquet je veuille optimiser la communication et j'envoie un binding update au correspondant. Donc maintenant, le correspondant connaît l'adresse que j'ai sur le nouveau réseau. Le problème, c'est que on ne peut pas faire ça. Parce que si je fais ça, donc j'utilise à la place de ma, care, care of address, euh, de ma home address que j'avais reçue ici, j'utilise ma care of address, ça veut dire que je change le port-destination, et en fait, je casse mes connexions TCP. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est jongler un peu comme on avait fait ici avec l'ajout de deux entêtes. Donc, comment je peux faire ça Eh bien, j'envoie un paquet IPv6 de l'adresse du correspondant vers l'adresse de la care of address. Donc, mon adresse temporaire sur le réseau. Et derrière, je mets une option de routing, donc une option de routage, où je mets la home address. Et ensuite, je mets mon protocole TCP. Donc, quand j'envoie un paquet de cette manière-là sur le réseau, tous les routeurs intermédiaires vont juste voir un paquet IPv6 vers la care of address. Donc, mon paquet va être traité... Euh, donc, de, de manière normale sur le réseau. Le paquet arrive au destinataire. Le destinataire voit l'extension routage. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il change, ici, la care of address par la home address. Il enlève l'option de routage et donne ça au niveau 4. Pour le niveau 4, c'est comme si on était dans notre position initiale. Puisqu'on a une communication entre le correspondant et l'adresse permanente. Et donc on a caché, on a géré la mobilité au niveau 2, au niveau 3, et quand on est passé au niveau 4, on a caché la mobilité à l'équipement. Donc ça, ça marche dans un sens. Dans, dans l'autre sens, c'est-à-dire quand le correspondant va répondre, on pourrait dire, on peut faire quelque chose de relativement simple. Dans ce cas-là, c'est l'adresse destination qui est importante. Donc, j'utilise ma home address vers l'adresse de mon correspondant. Donc, le paquet va être routé sur le réseau avec l'adresse destination. Il arrive ici, le correspondant voit un paquet venant de la home address, il est content. Sauf que ça, on l'a déjà vu la semaine dernière, c'est interdit. ou c'est fortement réprimé par les opérateurs. C'est-à-dire qu'un opérateur qui voit un paquet avec un préfixe qu'il n'a pas affecté, eh bien, pourra le rejeter en disant, ça c'est une usurpation d'adresse, c'est une attaque sur le réseau. Et donc, dans ce cas-là, mon paquet sera refusé. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais Eh bien, j'émets mon paquet avec ma care of address vers mon nœud correspondant. Et ce que je fais, c'est je pointe vers une autre extension qu'on appelle une extension destination. Et cette option, cette extension destination va contenir la home address. Et ici, après, je mets mon niveau 4. Donc, le paquet est accepté par le réseau parce que l'adresse est légale, c'est le préfixe qu'on avait assigné à ce site, et le paquet donc est routé jusqu'à la destination, le nœud correspondant. Que fait le nœud correspondant Il voit qu'il est le destinataire, donc il va traiter, il va passer ça au niveau supérieur, le niveau supérieur voit qu'il s'agit d'une station-destination, et donc va changer l'adresse care of address par l'adresse home address, et va enlever cette option, cette extension, et va donner donc l'entête IP et le protocole niveau 4. Et donc là, pareil, on a l'impression que le correspondant était avec son adresse permanente. Donc on a caché également la mobilité. Donc c'est quelque chose qui est très courant maintenant dans, dans les réseaux. Vous avez plusieurs protocoles qui font ça, qui vont se mettre entre le niveau 3 et le niveau 4. Jongler avec les adresses pour traiter soit les problèmes de, de mobilité, comme on l'a vu ici avec ces, ces extensions, soit des problèmes de multi-homing qui sont relativement similaires à de la mobilité. C'est-à-dire le multi-homing, c'est vous avez plusieurs attachements au réseau. Donc si vous changez le routage en interne, eh bien vous allez vous rapprocher d'un routeur et donc vous allez sortir par un autre routeur. C'est comme si vous aviez virtuellement bouger dans le réseau donc on va retrouver c'est pas exactement les mêmes mécanismes mais on va retrouver des, euh, des fonctions très, très similaires alors oui alors dans ce cas là c'est vu d'un point de vue standardisation donc ce protocole est vu comme un protocole de niveau 3 parce qu'il s'agit d'une extension d'IPV6. Donc on va le rattacher à un niveau 3. Mais fonctionnellement parlant, j'ai un paquet ici avec une valeur, mettons, qui est 6, qui indique que c'est du TCP, et à la place de mettre 6 ici, je mets une valeur, mettons, 41, qui définit qu'il s'agit d'une option. Donc ça ne change rien au niveau 3, simplement après je vais trouver quand je vais prendre mon paquet et que je vais donner le contenu à l'entité protocolaire, que là je vais donner à une entité protocolaire qui est plutôt standardisée dans les groupes IPv6 qu'ailleurs. Donc mais, fonctionnellement, c'est vu comme du niveau 4. C'est-à-dire que je le passe au niveau supérieur. Ça revient à peu près au même. C'est-à-dire qu'on insère des couches Normalement, on a des traits. Après, ce qu'il faut voir, c'est que, bon là, on joue un peu sur les numérotations, c'est-à-dire que, on a vu que dans le modèle OZ on n'utilisait pas toujours les sept couches. Donc, on est à un niveau 3 par rapport à quelqu'un. Si je mets ATM, se prétend être niveau 3, mais si je mets de l'IP dans ATM, à ce moment-là, je considère, j'utilise ATM comme une technologie de niveau 2. Donc, c'est vraiment par rapport à la fonction que je fais que je vais dire si c'est niveau 3 ou niveau 2. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que je vais considérer ça comme un niveau 4 parce que je ne le traite pas dans le réseau. Par contre, je vais le considérer comme appartenant au niveau 3 parce que c'est des ajouts que j'ai fait par rapport à IPv6. Oui Le On est en V6, donc on n'a plus de NAT. NPTV6 alors, si on fait du, du nptv 6 bah ça, normalement, ça ne devrait pas changer grand-chose, parce que mon home address reste constante. Donc, euh, dans ce cas-là, ça ne posera pas de problème. J'ai ma care of address, mon adresse temporaire, qui sera retraduite, mais ma home address elle restera la même. Donc, si je la connais, il n'y a pas d'acquittement là. En datagramme. Ça, ça peut être un portable avec un serveur et je me déplace d'un réseau à un autre. Donc, il euh, y a, je veux dire, au niveau 2, 3, on va gérer la mobilité, mais entre le niveau 3 et le niveau 4, on va retravailler les adresses pour que le niveau 4 voit de la stabilité. Donc, vous avez euh, Plusieurs méthodes pour faire ça. Par exemple, vous avez un protocole qui s'appelle HIP, Host Identity Protocol, qui consiste à dire que mon adresse de niveau 4, en fait, ça va être un hash d'une clé publique. Enfin, d'un certificat. Mettons. Donc, mon adresse de niveau 4 ne sera pas une adresse routable. Donc j'ai un certificat qui me permet de m'identifier sur la Terre entière, suivant une, auto, une, une chaîne de certification. J'en prends le H et j'en définis mon adresse de niveau 4, c'est-à-dire presque les 128 bits. Vous avez un groupe d'adresses qui a été défini à l'IETF pour ça. Et donc quand je fais ma connexion de niveau 4 à niveau 4, j'utilise ces H des certificats au niveau par exemple de TCP et après quand je vais descendre là je passe au niveau 3 et là je vais utiliser des adresses IPv6 telles que l'on les a vues donc je vais aussi utiliser IPsec pour le chiffrement et les clés utilisées euh, par IPsec sont celles qui sont portées par les certificats et donc quand je reçois un paquet ici, je vais pouvoir le déchiffrer grâce à la clé publique du certificat de, de l'autre, je connais le certificat de l'autre, et donc je suis capable de recalculer son identité que je vais fournir à ma couche de niveau 4. Donc là on se retrouve dans deux espaces d'adressage complètement différents, c'est-à-dire qu'ici vous avez un espace d'adressage de niveau 4, qui n'a absolument aucune fonction de routage, qui est juste là pour identifier. Et vous avez un espace d'adressage de niveau 3, qui, lui, va être utilisé pour router l'information. Et donc là, ce sont, au niveau des, des réseaux, ce sont des, des tentatives que l'on a de pouvoir séparer, hein, puisqu'on reprend notre célèbre 5 valeurs, adresse source, adresse destination. Port source, port destination, protocole. Donc on a vu que ça, au niveau 4, ça permet d'identifier un flux. Donc c'est ce qu'on appelle un identifier. Maintenant, ça, au niveau 3, ça sert à vous trouver. C'est donc un localisateur. Alors, le problème... Où l'avantage dans, dans Internet, c'est que c'est lié. Donc vous avez une très forte relation entre le niveau 4 et le niveau 3. Donc ça vous simplifie énormément la, la sécurité du réseau, puisque un intrus ne peut pas utiliser autre chose que les valeurs qui sont définies ici. Par contre, dès qu'on arrive dans des comportements un peu plus complexes de réseau, mobilité ou multi-homing, Là, on a des problèmes. Donc il faut arriver à casser le lien entre identification et localisation. Mais en cassant ce lien, on doit quand même assurer de la sécurité. Parce que si je le casse trop, ça veut dire que n'importe quel intrus peut maintenant utiliser les identifieurs. Et utiliser d'autres localisateurs. Donc on peut insérer du trafic dans des trafics existants. Donc vous avez plein de techniques, par exemple Mobile IP, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un moyen d'insérer, de limiter ce lien entre la fonction d'identification et la fonction de localisation. Mais c'est une technique. Vous avez IP, donc Host Identity Protocol, qui lui ne va pas transporter d'informations supplémentaires, mais va se baser sur des informations qui sont déjà stockées dans les routeurs, qui sont les certificats. Et donc grâce au certificat, je peux reconnaître, reconstruire les identifiants utilisés au niveau 4. Et comme c'est du certificat, on garde un lien sécuritaire entre les deux, une, liaison, une relation sécuritaire entre les deux. Vous avez d'autres protocoles qui sont expérimentaux, dans lesquels on va utiliser aussi des extensions et un peu de crypto pour établir ces liens. C'est par exemple un protocole qui s'appelle Shim 6 qui est expérimental à l'IOTF et qui vous permet de jongler avec plusieurs adresses. On a vu que dans un, un réseau IPv6 idéal, si on avait plusieurs fournisseurs de, de plusieurs euh, ISP, eh bien on aurait une adresse IP par ISP. Et donc ce que l'on va faire, c'est en choisir une qui est celle qui va nous servir à identifier les connexions. On s'en sert au niveau 4, et au niveau 3 on choisira une adresse qui nous permet de joindre, parmi toutes celles qui existent, une adresse qui nous permet de joindre le destinataire. Et quand on arrive au destinataire, on revient avec l'adresse de base qui nous sert à identifier les connexions. Donc ça, ce sont plein de protocoles expérimentaux qui, qui existent et qui permettraient donc d'éviter de, d'avoir des adresses PI pour pouvoir gérer soit le, le multi-homing et ça permet aussi donc de, de, de faire de la mobilité. Mais ça, on est vraiment sur des, des protocoles très expérimentaux que l'on ne rencontre pas dans, dans la vie de tous les jours. Alors, on dépile. Euh, pour en venir à ce qu'on disait, donc, au niveau de l'extension, par exemple, de routage, on va avoir donc le routage où on a le droit de mettre autant d'adresses que l'on veut, donc on appelle RH0, donc celui-là maintenant a été interdit par l'IOTF pour les problèmes de ping-pong qu'on a vu tout à l'heure. En mobilité, vous aurez un routing header qui s'appelle 2, et vous avez aussi un routing header 3 qui est en cours de définition à l'IOTF pour les réseaux de capteurs. Je n'en parlerai pas ici, mais on verra ça si vous suivez objet et service, donc on verra ce type de routage.